Mesdames et messieurs, salut et bienvenue sur votre chaîne Mafrica TV dans le cadre de votre émission Le Ranka. Nous avons décidé cette fois-ci euh, de rester en Afrique. Rester en Afrique, il revient à témoigner son africanité. Africanité, ça revendique ce qui vient d'Afrique. Il y a un jeune qui a accepté de consacrer toute sa vie euh, dans le pagne. Euh, Blondon style, un entrepreneur au pair. Un gars qui fait super bien. Un gars qui habille les stars euh, du monde entier. Un gars qui habille également la diaspora. Mesdames et messieurs, Rendons-nous à l'intérieur pour mieux parler d'épargne, parce qu'il sait mieux la chose que nous. Nous vous saluons et on se retrouve juste à côté. Euh, mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes bien sûr chez le jeune styliste très puissant et réclamé partout, recommandé euh, chez toutes les personnes qui voudraient s'habiller d'une façon africaine ou en Afritude. Euh, nous sommes chez lui cette fois-ci pour qu'il essaie de nous parler amplement de lui et de ses activités. Lui, c'est le garçon recherché et réclamé sur les réseaux sociaux. Oui, là-bas, on l'appelle souvent Fali, vous pas. Lui, par ailleurs, on l'appelle aussi son propre mannequin, mais il accompagne plutôt les, les ses mannequins. Lui, c'est Blondol, c'est le Blondol. Bonjour. Bonjour à Il y a la grosse forme Oui, pardon, oui, tu vois qu'il y a la grosse forme. Voilà, je, je, je ressens cela. Euh, le le, le Fali de Futuni ou encore le styliste euh, euh, modéliste, on, on dit comme ça, non le Styliste le modéliste. modéliste. modéliste hein. Voilà. Mais moi je préfère créateur de monde. Voilà, créateur de monde. Voilà. Oui. Créateur de monde, ça, ça, ça, ça, ça colle bien à Blondol Style. Voilà. Blondol Style, et si on te demandait de te présenter à ce millier de téléspectateurs qui te regardent sur My Africa TV euh, Blondol en fait, mon nom même c'est Foucault Joseph Blondol. Mm -hmm. Donc, euh, et, et, et... Il a fallu que tu entres dans le euh, stylisme pour ajouter style dans style, ça. Style en fait. Voilà. Donc, euh, Beaucoup appellent ça aussi style. Ouais. Donc, mm -hmm. parce qu'avant, je, je, je mets le style. C'est justement pour ça que quand je, quand je me suis lancé dans la mode, en fait. Mm -hmm. C'est là où j'ai mis Blondol style. Voilà. Qu'est-ce qui pousse Blondol à entrer dans la motte ce qui me pousse à entrer dans la mode, c'est qu'en fait, à l'époque, quand on voyait les trucs qui venaient toujours de l'Occident, venaient toujours de chez les autres, autant le on a la capacité de le faire sur place. Et je voyais des trucs, les copier-coller. qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, « pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose ?» Euh, comme les autres. Pourquoi Donc ça, ça voudrait dire que la vision est venue même avant que tu n'entres dans la mort. Avant que j'entre dans la mort. Ah ouais, en fait, ouais ouais ouais ouais ouais nous sommes, nous sommes déjà en quelle année C'était en, euh, en 2009. 2009 Si j'ai une bonne mémoire. Mm -hmm. 2009. Après, euh, là j'étais à Yaoundé quand je me suis retrouvé à Douala. J'ai rencontré mm -hmm. un monsieur, euh, il s'appelle Marie-Fouché, un grand que je respecte beaucoup. En fait. mm -hmm. Et c'est là où je me suis retrouvé chez lui pour la formation. Peut-être deux ans, et je me suis installé à mon propre compte jusqu'au ça veut dire que euh, Blondol Steel a pris deux ans de formation. Deux ans de formation. Et, et après deux ans, il se retrouve à, à travailler à son propre compte. Oui. Donc, ça voudrait dire que, euh, s'il faut bien comprendre, euh, Blondol entre proprement dans la couture à son propre compte en 2011. En 2011. 2011. De, non, 2012. 2012. En fait, j'ai fait une année à la maison à cause de, j'avais des problèmes avec, je peux dire, l'année où euh, mon garçon est né en fait donc j'ai eu des problèmes, des difficultés en fait Difficultés financières Financières, voilà mm -hmm. il, il, il fallait que j'essaie je, je, un peu de... En tant que bon papa, tu euh, assumes d'abord assume et pas la suite, rassemble, tu rassembles les fonds Rassemble les fonds pour mm -hmm. pouvoir me relancer en fait, mm -hmm. ouais. euh, Relancement, est-ce que Blondol a reçu des soutiens Point de départ Non, jusqu'ici non Je peux dire le soutien moral, lui, pas ma maman est toujours là pour m'encourager, me dit euh, tant que tu choisis quelque chose dans la vie, il faut jamais abandonner mm -hmm. donc juste ça dit, soutien financier pas bah, quelqu'un d'autre ben non. Juste Et sais. comme dans l'émission Rancard on ne brûle pas les étapes, j'aimerais que tu dises à ah, moi maman qui te regarde en, en précisant aussi le prénom ou le nom de maman, ouais. maman regarde l'émission euh, Maman, si tu regardes l'émission sache que je t'aime énormément c'est moi ton fils Blondol oh. j'ai toujours mis tes conseils en pratique donc Jusqu'aujourd'hui, j'essaye de me battre comme un, euh, comme un guéri en fait. Voilà, euh, en 2012, on se lance à son propre compte. Est-ce que ça a été facile Quelles sont les difficultés rencontrées euh, dans ce départ, premièrement euh, Vous savez, le début de toute chose, euh, quand tu es, le début n'est pas toujours facile. Mm -hmm. Donc j'ai essayé de me lancer avec le peu de moyens que j'avais jusqu'ici. Mm -hmm. Et j'essaye toujours de le faire, de travailler à ma... Quelle est la grosse difficulté rencontrée en 2012 et La grosse difficulté. Parce qu'il faut, il faut, faut trouver une maison, que... il faut prendre une maison à l'eau, il, il faut avoir des appareils, tout et, avoir tout, et tout, et tout, tout et tout et tout, tout et tout. Oui, il faut avoir ouais. des appareils. Nous, on a commencé avec les, les petites singes. Je, je, je me rappelle, j'ai eu ma, ma première machine à 25 000. Mm -hmm. 25 000, c'était l'argent prêté par un ami, en fait. Pour avoir, je poussais dans une petite chambre. Moi, je peux dire, ce sont les moments où je ne peux jamais oublier dans ma vie. Donc je dis ça c'est oui, société financière dès le début. Et, et vous avez toujours pu euh, à, à, euh, payer vos, votre loyer sans problème, ton loyer Je veux dire, as tu as toujours pu payer le loyer de ton atelier sans problème pour un début Oui, jusqu'ici. J'ai toujours payé le, le loyer sans problème. Hein, parce oui. qu'en en fait, moi, je. Le début j'ai touché à tout en fait. Okay. Donc je ne pas passer la journée sans avoir de quoi, mm -hmm. avoir peut-être même un 500 hein, garder quelque part. Donc il y avait raccommodage. C'est et tout, et tout, et tout, ouais. ça en fait. C'était ça le début. Il y avait mm -hmm. raccommodage, les petits trucs. Donc on prenait tout auprès de rien, en fait. Parce qu'il faut payer les factures, il faut manger, il faut. Euh, assurer la famille aussi pour donner les choses ouais. et quand est-ce que Blondol décide de ne plus faire dans la peu près ou encore de ramasser de faire dans presque tout quand est-ce qu'on décide de devenir vraiment spécialiste pour la confection des tenues africaines que nous aborons et que nous voyons un peu de partout euh, quand je me suis quand j'ai vu euh... En fait c'était en 2000, 2014, mmh. 2014 que j'ai eu je peux dire, mon atelier, que je me suis installé en route en fait. Mmh. Et, et au fur et à mesure les gens appréciaient ce que moi je faisais, ils venaient me passer les commandes. Maintenant je n'avais plus le temps de faire, de faire les retouches en fait c'était ça qui m'a permis. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas produire les trucs maintenant proposés aux clients C'est à ce moment-là que, que je me suis. Que en fait que j'ai arrêté de faire les, les retouches, la customisation et tout. Maintenant nous sommes plus de la création. Moi, puisque moi je suis quelqu'un, j'aime être libre. J'aime être libre. Et aujourd'hui, Blondol, on pose la question de savoir quelle est la clé magique de Blondol. Qu'est-ce qui peut laisser un client, qu'est-ce qui peut amener un client à laisser tous les ateliers, je veux dire les salons de, de couture, pour s'abonner chez vous. Euh, déjà chez nous, ce qui peut laisser un client à s'abonner chez nous, c'est que nous on utilise les matériels de qualité mm. et les finitions chez nous sont impeccables. Mm. Là, tu peux faire une tenue, ça frappe à vue demain quand le connaisseur vient de près. Wow. Moi, je dis toujours à des personnes avec qui je travaille, mm. qu il faut miser sur le matériel miser sur la qualité des finitions. Il faut mmh. faire euh, les finitions impeccables. c'est ouais. super. Ouais, super. Euh, Blondol, on est en fait. aujourd'hui, rappelons que nous sommes à Bepanda Mala, c'est ça Oui, nous sommes ici à Bepanda, plus précisément Carrefour euh, Hockey Pressing. Euh, Carrefour Hockey Pressing. Oui. Bon, avant Carrefour Hockey Pressing, euh, Blondol était situé où et j'étais à la cité CITESIC, à la As cité -Sic. On salue là tous nos amis de Cécile yeah. Et Blondol, aujourd'hui, quand on prend les habits, on voit euh, le brand, le brand de Blondol le dessus. Est-ce que c'est depuis quand on était encore à Cécile qu'on était toujours Blondol sur... Euh... Oui, oui, depuis depuis CITESIC, quand je me suis lancé, euh, je me suis installé en route, en fait. Mm. Et je me suis dit, il va falloir que je, je mette mes... Je laisse mon identité, en fait. Mm. Donc, quand quelqu'un touche ma tenue, ce qui est su, il doit voir euh, les fait. étiquettes de Blondol mmh. dessus pour mmh. faire la différence. Est-ce que Blondol a déjà été euh, euh, traîné en justice pour une affaire de non-livraison temps Non. -livraison non. Okay. non, on fait toujours maximum d'efforts pour satisfaire le client. Mmh. Ouais. Comment, comment donc savoir une bonne qualité de pain Comment bon savoir le bon pain pour les, pour les profanes, les amateurs que nous sommes Même déjà au toucher, tu, mmh. tu, tu, quand tu touches le bon coton, tu ressens en fait. Mmh. Non, même déjà au toucher, tu ressens le bon coton. Si c'est si le polyester, tu dois ressentir, ça ne doit pas être comme le coton. Okay. Ouais. Laissons les assoirs de côté, de son assoir là où ils sont, euh, à partir de combien on peut avoir un habit chez Blondol Je veux dire, ou un un t-shirt ou un tricot, je ne sais pas. Là ça, là, ça dépend de. Des de bonne qualité, il faut rappeler. Qualité, ouais. Déjà, un truc comme les bombes, les bombers réversifs, nous, nous les vendons à, à 15 000 francs mm -hmm. et il y, y a des boubous avec broderie à 15 000 francs. Mmh. Il y a des bobos simples, qu'on peut aussi laisser à, à 10 000 francs. Mmh. Il y a des spadrilles qu'on fait à 15 000 francs. Avec des, des, des, des, des, des tissus de qualité, bien sûr. Mmh. Bon, rappelons que ce haut que tu as borne, tu as travaillé là-dessus. Euh, Dis-moi, à combien je peux avoir ça Oui, ça, c'est un t-shirt customisé, en fait. Mmh, Customized. Customisé, oui. Customisé, ouais. Ouais. Donc, euh, avec 5 000 francs. 5000 francs. t de... Wow, là, suis super. Ça veut dire qu'à partir de 5000 francs, je peux, avoir, euh, euh, euh, je peux déjà avoir un t-shirt. Je peux m'habiller, chez Blondor. Jeune entrepreneur, euh, on, a, on compte combien d'employés chez Blondor Style? Mmh. Aujourd'hui, ils sont trois. Est-ce qu'ils sont mmh. en qu son retard de salaire entre nous Faut on, on, on vous a bloqué la caméra <rire> Est-ce y a son retard de salaire ben, Ça peut toujours arriver en mmh. fait. Tu sais qu'il y, y a toujours des moments difficiles dans mmh. la vie, mais tant que tu essayes de. de, de, de, de de dialoguer avec tes, tes personnels mmh. et, et, et comprendre aussi ta situation. Quoi. Tout à fait. Ouais. Mmh. Euh, Blondol, quels sont les clients qui euh, sont plus présents dans la maison, les hommes ou les femmes euh, Les hommes, parce qu'il fait plus hommes en fait. Mmh. Donc, les clients qui sont plus présents dans la maison, sont les, les hommes. Mmh. Euh, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tous ceux qui entrent, ils sont forcément des clients ben, non. non, comme nous sommes en route, il y a des personnes qui passent juste par juste curiosité. Par curiosité et ils restent aussi par conviction. Par conviction, oui. Mm -hmm. donc, donc, quels sont les projets dans deux ans Est-ce qu'on euh. sera toujours au OK pressing dans la même maison, dans le même building ben l'avenir on n'a pas projeté on n'a pas encore projeté un futur non il y a beaucoup de <rire> choses il y a beaucoup de choses en vue <rire> mais on dit l'homme pour Dieu dispose tout, là, tout à donc, fait. Euh, on essaie juste de travailler et avec des projets et avec l'appui de Dieu on pense que tout y a. Mais... connaissant la diaspora camerounaise qui adore l'afrique la diaspora est beaucoup abonné chez toi oui je travaille avec, je travaille beaucoup avec la casseroles. Mmh. Euh, la formation, est-ce qu'on a déjà des enfants passés par l'école de Blondostil? Nous avons déjà quelques enfants parce que. Sont, sont nombreux. Non, peut-être 7 déjà. Nous avons 7 copies collées de Blondol voilà. et nous félicitons déjà pour cela Bien à ton bon. jeune âge. Et donc si qu'on évalue 2012-2020, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Voilà que Blondol est vraiment professionnel et travaille à son compte. À son compte. Voilà. Blondol, est-ce que souvent tu pars pour des recyclages pour les mises à niveau, parce que tu es toujours à la page. Ça c'est ça. Toujours. Ou, ou tout ce que tu vois, tu, tu, tu gères. Toujours, toujours. Mm. On, on apprend tous les jours en fait. Et moi, je suis quelqu'un, je, je, je, je cherche beaucoup. Mm. Je cherche beaucoup. Il faut, il faut toujours innover. Si tu veux rester à la page, faut toujours innover. Mm. C'est ce que moi je dis toujours à mes jeunes frères. Ça ne sert à rien de faire le, le copier-coller. Mm. Il, faut, il faut essayer de créer essayer Bon euh, pour la maison, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui avait, qu'est-ce qui est proche à faire? Donc, souvent, nous savons qu'il y a euh, Blondel qui dit, euh, on appelle ça quoi, promo? C'est la promo, tu dis souvent? Oui, la promotion. En fait, mmh. nous ici actuellement. Nous Comment tu en... organises ces, ces, ces promos le en fait Déjà pour organiser la promo, actuellement nous sommes en train de travailler sur euh, la nouvelle collection des bombes. Il y a des bombes, il y a des, il y des boubous, les ensembles boubous aussi. Les, les ensembles ou d'endroits, trois pièces. Donc, tu, as, tu as un thème souvent pour cette affaire-là. Je ne sais pas. Tu as un thème pour parler de promotion chez toi. Si c'est cette réduction que tu fais souvent, tu donnes un nom à cela. Pas oui, trop. Je sais pas du je voulais en venir en fait. Mmh. Décider que la coalition est prête, mmh. on va organiser la promotion. Mmh. La promotion pour sur tous nos assiettes en fait ouais. la réduction de 30%, 30 mmh. sur tous nos assiettes mmh. donc dès que la, la, la collection est prête mmh. on lance la promotion ok, ouais. on euh, les contacts pour pouvoir te joindre déjà euh, c'est le 6 97 6,97 78 78 67 67, 67 87, 87 87 Donc 6 mm -hmm. 77 77 02 02 19, 19 63 63 ouais. Donc Aussi sur la page Blondo Style mm -hmm. Sur mon compte Facebook BlondonJos mm -hmm. Sur ma page Star mm -hmm. Blondo Style Ok ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez euh, joindre euh, Blondo Style dans, dans ces différents. Euh, via ces différentes via adresses adresse, euh, qui vous sont données. Euh, Blondon, et si, euh, si on arrive déjà à la conclusion, qu'est-ce qu'on dit pour sortir Je dirais. Déjà, de vous abonner sur la page Blondon Style et la page Maïfika TV. Donc, euh, et je dis à tous mes frères, à mes jeunes frères, quand mon est de travailler, de travailler avec vous. Work hard, work hard. Travail, travail, seul le travail, seul le travail, seul le travail. Paye. Merci, merci, merci Bando. Merci à vous. Un très grand plaisir. Ciao.